Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette Minute Insoumise. Je suis Pierre-Alain Cotineau, j'ai 28 ans, je suis candidat sur la liste « On est là » sur le canton d'Ancenis-Saint-Gérion. Les institutions républicaines doivent appliquer la volonté populaire. Pour autant, il y a encore beaucoup trop de distance entre ces institutions et la population, comme au conseil départemental par exemple. Pour remettre les citoyennes et citoyens au centre, nous proposerons de mettre en place le RIC, référendum d'initiative citoyenne, réclamé à raison par les Gilets jaunes. De même, nous nous engageons à effectuer des consultations populaires sur les actions et projets du Conseil départemental. Vous serez informés et pourrez participer à la préparation des schémas départementaux. Avec « On est là », les discussions, commissions et votes seront publiques et consultables pour toutes et tous. Nous en parlions dans la minute insoumise numéro 1, nous adapterons les mesures recommandées par la Fédération inter-LGBT. Entre autres, nous adapterons l'ensemble des documents pour les couples du même sexe. Le fait cultuel n'a pas sa place dans les institutions de la République. C'est pourquoi nous n'accorderons aucune subvention à des associations religieuses ni aucun financement extra-légal à l'enseignement privé confessionnel. En tant qu'élu, nous vous devons la transparence et la disponibilité. Nous mettrons à votre disposition de façon trimestrielle un compte rendu des actions et démarches que nous avons menées. Nos agendas d'élus seront publics, à jour et accessibles à tous et toutes. Pour être à 100% avec vous, mes camarades et moi-même n'avons aucun mandat en cours. Il est bien sûr évident que nous ne cumulerons pas les mandats. Enfin, à mi-mandat, un point sera fait avec vous. Nous solliciterons votre avis sur le bilan de notre action. Vous aurez le choix. Soit vous nous gardez, soit vous nous révoquez.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 A bientôt pour une nouvelle Minute Insoumise.